Voilà, je vais d'abord présenter notre premier orateur, l'archimandrite Amphilochios Biltos, qui est du diocèse de Démétrias en Grèce. Vous êtes docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse de Paris-Sorbonne et docteur de théologie dogmatique de l'ICP, avec une thèse imposante, quand même 733 pages, que vous avez réalisé sous la direction de Laurent Villemain et Jean-Marie Salamito, une thèse publiée dans la collection Unam Sanctam et dont le titre indiquera pourquoi vous êtes invité aujourd'hui. Le titre c'est « Collégialité et synodalité vers une compréhension commune entre catholiques et orthodoxes ». Cette thèse a été publiée en 2019. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Académie des études théologiques de Volos en Grèce membre de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Vous êtes déjà venu ici même pour le, un colloque de la chaire Unité chrétienne en 2015 qui avait été édité sous le nom, sous le titre Communion dans nos églises, communion entre nos églises. Et ça dit aussi votre intérêt pour l'œcuménisme. Euh, J'ai relevé quelques articles récent, plus ancien, mais en lien avec ce colloque. En 2013, dans la revue Istina, « Les églises locales et l'église universelle », une relecture orthodoxe du débat Ratzinger-Casper. En 2018, dans la même revue Istina, « La doctrine de la collégialité épiscopale vue par les théologiens orthodoxes. » Et enfin, dans les RSR, en 2019, « Vers une théologie de la synodalité de l'église ». Voilà, je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci d'être venu jusqu'à nous. Comme vous voulez. Bonjour à tous. Euh, je voudrais d'abord euh, adresser mes récemment aux organisateurs euh, pour leur invitation euh, à participer à ce colloque patristique. Qui rassemble des compétences spécialistes et théologiens, je suis particulièrement honoré. Un grand merci. J'en remets à mon sujet la synodalité de l'Église selon Ignace d'Antioche. Peut-on parler de synodalité chez Ignace Dantios Ne risquons-nous pas de projeter nos idées modernes comme l'énéologisme synodalité sur ce père apostolique Certes, et le risque d'une lecture forcée des sources primitives qui relèvent plus ou moins de la pétition de principe est toujours présent. D'autant plus, j'assistons d'un témoin aussi important et précieux du christianisme ancien, dont la question faut beaucoup aborder et continue d'être discutée. Toutefois, si on croit à l'avis de Walter Kasper, selon qui tous les éléments essentiels de l'église catholique, Ultérieure se trouve déjà chez Ignace d'Antioche. Il n'est que légitime d'étudier ses lettres, lettres sur un thème qui aujourd'hui est au centre de l'actualité ecclésiale et théologique. Notre auteur semble présenter d'autres problématiques. Ignace est notamment connu comme le père de l'épiscopat monarchique, ou mieux, du monoépiscopat. Les synodes, eh, quant à eux, à savoir les assemblées ou réunions conciliaires, expression concrète d'une synodalité, sont un phénomène historique postérieur à Ignace. Celui-ci serait-il donc à même de nous éclairer sur la synodalité Est-il finalement pertinent de parler de synodalité chez Ignace Pour répondre à notre question, il faut d'emblée rappeler que la synodalité ne se réfère pas seulement aux assemblées de hiérarchie, sinon de concile, mais elle exprime aussi, sinon d'abord, une qualité de l'Église même. Selon Yves Congal, les conciles concil sont en effet une expression de la conciliarité qui, elle, découle de la nature même de l'Église, à savoir d'être une communion quinonia. Fin de citation. Cette distinction entre synodalité ou conciliarité de l'Église, sens général en référence à la communauté des fidèles, et synodalité des évêques, sens plus restreint, renvoyant aux institutions conciliaires, qui est devenue cette distinction en lieu commun, nous guidera pour explorer les sept lettres d'Ignace d'Antioche à propos de la synodalité. Signalons ici eh, d'emblée que nous n'évoquerons pas eh, dans les questions de datation ou d'authenticité du corpus eh, d'Ignace. Alors, dans un premier temps, nous présenterons comment Ignace conçoit la communion au sein de la communauté, ainsi que les rapports entre l'Épiscopat et les autres ministres et les fidèles. Dans un deuxième temps, nous étudierons ce que les lettres d'Ignace expriment explicitement ou implicitement au sujet de la communion ecclésiale au niveau supralocal. Pour conclure, nous signalerons comment le corpus ignacien peut éclairer les questions actuelles pour, sur la synodalité dans l'Église et de l'Église. Alors, mon premier point, la conciliarité ecclésiale. Il est bien connu que les lettres d'Ignace sont... Imprégné du souci de l'unité de l'Église. Comme le souligne à juste le titre l'éditeur de ces lettres dans Sous-Chrétien, Camelot, Ignace est le docteur de l'unité, mot qui résume toute sa pensée et son enseignement. Lui-même, par ailleurs, s'autodéfinit comme homme fait pour l'union, et s'en À travers ces lettres et ces conseils, nous apprenons non seulement des informations. Sur le christianisme des premières années du des, euh, deuxième siècle, mais nous découvrons aussi la conception qu'on a de la communauté des chrétiens. Unité en Dieu, unité en Christ, unité des chrétiens, unité de l'Église sont interdépendantes. Il s'agit à la fois d'une unité mystique, fruit d'une imitation, mais également une unité bien organisée et bien visible. Cette unité concerne d'abord tous les membres de la communauté. Et les rapports aux ministres et ensuite les ministres entre eux. Et d'abord, entre les membres de la communauté, la synodalité au sein de la communauté. Afin d'illustrer cette, cette unité communautaire, cette communion églisiale, comme on dit aujourd'hui, et les aspects salutaires de l'Église, Ignace le Théophore utilise différentes images ou métaphores apprenties au domaine de la musique, au métier et à l'agriculture. La synodalité dans le corpus ignatien s'exprime à travers plusieurs thèmes, comme celui tout humble de Dieu, les chrétiens étant les pierres de Dieu le Père prêts pour, pour sa construction spirituelle. L'Église est un cheminement ensemble, un cœur, un corps, un rapport de charité ayant comme modèle la charité entre les Pères et les Fils dans la Trinité. Voyons tout cela au travers des citations. Dans la lettre aux Éphésiens, les chrétiens sont ceux qui font route ensemble. Il s'agit apparemment de la première attestation du mot synode, synodos, dans un texte patristique. Synode, non pas au sens d'une réunion, mais au sens de celui qui chemine avec quelqu'un d'autre. Citons le paragraphe de la lettre aux Éphésiens. C'est votre foi qui vous tire en haut, votre charité et le chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous compagnons de route, synode, au synode et synode, «porteur de Dieu et porteur du temple, «porteur du Christ, «porteur des objets sacrés, ornés en tout point par le commandement de Jésus-Christ. Fin de citation. <ghrushil> <ghrushil> Signalons ici que le mot o dos route, chemin, a son importance, car il est souvent utilisé dans les textes les plus anciens du Nouveau Testament. Επί του Thessaloniki, για που ακτέ, για τι χριστιανισμού και τι χριστιανισμού. Οι χριστιανίοι ή οι καθοδόν. Οι που suivent και που nous renvoient, comme le remarque Camelon, à une procession religieuse païenne, nous conduisent à considérer que ce cheminement, ensemble, collectif, a un caractère aussi de culte. On y as, fait allusion à la un exemple de la seconde est l'idée du corps du Christ, qui est bien présent, mais sans citer directement Saint-Paul. Dans la même lettre aux Éphésiens au paragraphe 4, nous avons trois idées qui se réfèrent à la communauté et qui expriment leur esprit collégial et notamment leur unité. C'est l'image du cheminement ensemble, ensuite du cœur et enfin le fait d'être membre d'un corps qui est celui du Christ. Et je cite Ignace. Aussi convient-il de marcher en accord avec la pensée de votre évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Votre presbytère, justement réputé, digne de Dieu, est accordé à l'évêque comme les cordes le sont à la guitare. Ainsi, dans votre concorde et dans votre charité mutuelle, c'est Jésus-Christ qui est chanté. Et chacun de vous aussi, vous formez un cœur afin que, dans l'harmonie de votre accord, prenant la tonalité de Dieu dans l'unité, « Vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ un hymne au Père, afin qu'il vous écoute et qu'il vous reconnaisse par vos, vos bonnes œuvres comme les membres de son Fils. Il est donc utile pour vous d'être dans une unité chantage afin de participer toujours à Dieu. » Fin de citation. Dans l'Épître au Traignants, l'auteur est plus, est plus clair sur le thème du corps Lorsqu'il dit que le Christ vous appelle à lui, puisque vous êtes ses membres. Donc la tête, c'est très intéressant, la tête ne peut pas être enfantée séparément sans les membres. Et ce Dieu qui promet cette union qui est lui-même, qui est lui-même. Et ça m'a fait penser aussi à Sado Coustan et son idée de « totus Christus ». Et la tête toujours avec le corps et jamais la tête sans le corps, ni le corps sans la tête. L'idée de faire corps se trouve aussi dans la lettre aux Myrgnottes. Ignace souligne au début de cette lettre que le Christ avait véritablement souffert sur la croix et le Christ est ressuscité pour rassembler ses saints et ses fidèles, venus soit des Juifs, soit des Antilles, dans l'unique corps de son Église. Alors, corps de fils, corps de l'Église. Cette corporation, cette communauté se manifeste dans Ignace. Lorsque les chrétiens se réunissent dans le même lieu, et plutôt « en grec, expression néo-testamentale qui se réfère au rassemblement pour la prière et l'action de grâce, à savoir l'Eucharistie. Afin de souligner l'événement de se réunir, d'être ensemble et d'agir ensemble, Ignace utilise le verbe avec le préfixe grec sin, sin" qui signifie avec, ensemble. Ainsi, dans la lettre aux Éphésiens, il exalte les fidèles en disant, se cite, "Cherchez donc à vous réunir plus souvent pour l'action de grâce à Dieu, Eucharistie, et à sa gloire." Et il continue, quand vous vous rassemblez, l'expression grecque est extrêmement expressive, c'est yineste littéralement, "vous devenez dans le même lieu les forces du Satan." je continue, les forces de Satan ainsi que son œuvre ruines, se détruisent dans la concorde de votre foi. Fin de citation euh, de la lettre aux <coughs> Pardon. Plus tard, dans la même lettre, il, il emploie le même verbe synergisté, euh, rassemblé, parlant clairement de la fraction du pain, à savoir l'Eucharistie. Il est significatif que ce rassemblement et l'Eucharistie nécessitent l'obéissance à l'évêque et au presbytérium. Chacun en particulier et tous ensemble, je cite, «Vous vous renouissez dans une même foi et en Jésus-Christ pour obéir à l'évêque et au presbytérium, dans une concorde sans, sans dire vraiment, rompant un même pain qui remène d'immortalité, la fameuse phrase, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. » Comme il est souligne dans la lettre aux Magnétiens. Et sans cette obéissance, les synathrises, les rassemblements, qui ne se font pas et selon les instructions, ne sont pas valables. Dans la suite de cette lettre, et ayant encouragé de ne rien faire sans l'évêque et le prêtre, Ignace utilise encore une fois un verbe avec le préfixe sin Tous accourez, s'intraîchete, pour vous réunir comme un seul temple de Dieu » comme autour d'un seul hôtel, autour du seul Jésus-Christ. » Enfin, dans la lettre à nous raconterons une série de six verbes avec le préfixe « toujours signes » qui montrent exactement cette idée de vivre et d'être ensemble. « Donnez-vous du mal ensemble, les uns pour les autres, compatez ensemble, faites la cour ensemble, souffrez ensemble, endormez-vous ensemble, réveillez-vous ensemble. » Fin de L'Église, donc, pour Ignace Antioche, est fondamentalement une communauté, un peuple qui fait route ensemble et qui constitue encore celui du Fils de Dieu le Père. Le but de l'être est de souligner, confirmer et renforcer l'unité de cette communauté, unité qui s'exprime par la même foi, l'unique et même culte et le même ministère. Ainsi, nous pouvons comprendre que si la dépendance du peuple à l'évêque est mise en avant, la relation est réciproque. La fameuse phrase de la lettre au sans Changeux, on ne peut pas parler d'Église », voit également au sens inverse. Sans les fidèles, les chrétiens, on ne peut pas non plus parler d'Église. Une réalité tellement auto-évidente et naturelle pour Ignace, et c'est pourquoi il ne pas sur elle, mais non plus pour notre mentalité moderne qui, si souvent encore, identifie l'Église au ministre. Permettez-moi aussi d'évoquer de, des exemples qui démontrent la corrélation entre l'évêque et la communauté. Dans le paragraphe 6 de la lettre aux Éphésiens, on lit Car si la prière de deux personnes ensemble est une telle force, comme dit Jésus, combien plus celle de l'évêque et de toute l'Église? Ce n'est pas seulement la prière de l'évêque ou celle de la communauté de l'Église. Le, leur force se trouve justement dans cette unité de deux. Dans la lettre aux au Philadelphiens, Ignace souligne que l'évêque possède un service, une diaconie, diaconia, qui non seulement est en faveur de toute la communauté, mais qui appartient à elle, à la communauté. Et en grec, c'est « une diaconie, une instantanée, un anikusan. L'Évêque tient ses services non par lui-même, ni par les hommes, ni par la vaine gloire, mais par la charité de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est par ailleurs cette charité qui est le modèle de l'unité des membres de l'Église comme l'enseigne Ignace. Pour résumer, nous avons brièvement vu comment Ignace, à travers diverses images, décrit la communion entre les fidèles au sein de la communauté locale, ainsi que le rôle du ministère pour garder cette unité. Il s'agit donc d'une synodalité du peuple au sens de marcher ensemble et d'agir d'une manière responsable en harmonie avec les autres fidèles avec qui chaque membre partage sa foi, les commandements de Dieu, la même Eucharistie et le même évêque. Cette synodalité nous incite à réviser, réviser l'idée d'un épiscopat monarchique au sens d'un pouvoir exercé sur la communauté. L'évêque est au centre de la communauté, il est d'une manière inséparable avec elle. Ces constats nous amène à la question très discutée de la triple forme du ministère sacerdotal qui est bien connue et premièrement attestée chez Ignace. Alors, le deuxième point de la première partie, le monoépiscopat conditionné par une collégialité presbytérale. L'idée monarchique de l'épiscopat doit être revisitée alors. Non seulement à raison de la synodalité ecclésiale que nous venons d'esquisser de, de, de brièvement, mais aussi en raison de ce qu'on peut appeler une collégialité presbytérale. <coughs> le Père Apostolique parle toujours de presbytres, soit pluriel, à l'instar d'ailleurs du Nouveau Testament, soit en employant les termes collectifs de presbyterion, synèdrion ou syndesmos. Chez ce groupe compact et organisé est présidé par l'évêque, qui est clairement distingué de lui, selon la distinction attestée ici pour la première fois des trois degrés du ministère, diacre, prêtre, évêque. Ainsi, les prêtres forme avec l'évêque une unité, et son, son conseil ou sénat. Pour, par cette terme, nous traduisons le mot grec synédrion. En que sénat, donc, ou collège, ou euh, conseil, les prêtres entourés l'évêque, notamment durant la célébration de l'Eucharistie, sont les accès, accès, accès, pendant de l'évêque, qui est l'attendant de Dieu. Dès lors, contrairement à ce que l'expression « épiscopat monarchique » peut laisser attendre, l'évêque est nettement distingué, mais point séparé du corps du groupe euh, de prêtres. Selon chaque sœur, il ne faut pas se laisser illusionner par la formule d'épiscopat monarchique, L'évêque d'Antioche n'est pas un monarque absolu, il rassemblerait plutôt un président d'assemblée du Sénat, c'est le mot qu'il emploie lui-même, de ces presbytres dont il prend la vie et avec qui il gouverne. De même, comme le note Soir Mounier, il est aisé d'observer par ailleurs qu'au sein même de la communauté, l'évêque Ignatien apparaît plutôt comme le président du collège presbytéral. Le presbytère doit être en harmonie parfaite avec l'évêque, comme les cordes à la guitare. Il doit le soutenir et le renconforter. C'est entre l'évêque et son conseil du Sénat des prêtres éclair par ailleurs l'émergence du monoépiscopat, qui ne fait en somme qu'expliciter le rôle de l'épiscope au sein de, du Presbyterium, sans créer une citation radicalement nouvelle. C'est une citation de Mounier de nouveau. Toujours soucié de l'unité de l'Église, Ignace presse aux fidèles des églises destinataires de ses lettres l'union avec ses triples avec les triples ministères, qui soit unis avec l'évêque et les presbytres et les diacres qui sont avec lui. Il semble que l'unité entre les ministres soit l'exemple pour les fidèles. Ignace insiste particulièrement sur cette unité entre l'évêque et son presbytérium. Comme l'a remarqué Villela, pour exprimer cette cohésion intime du presbytérium avec l'évêque, Ignace a recours à quelques euh, tournures de phrases un peu forcées. Il emploie des particules comme sin et ama, là où conviendrait mieux une simple coordination. L'unité intime entre les ministres, et notamment entre l'évêque et les prêtres, se manifeste plus explicitement lorsqu'Ignace recommande aux fidèles l'obéissance due à leur évêque un thème qui revient en maintes reprises. Dans la grande majorité des citations où il parle de l'obéissance ou de la révérence envers l'éclairé, il rejoint le presbytérium à l'évêque et beaucoup moins souvent le diacre. attachez vous à l'évêque et au presbytérium et au diacre. Il semble que l'obéissance réservée uniquement à l'évêque concerne plutôt la célébration du culte. Ainsi, lorsqu'il y a ce qui que personne ne fasse rien en dehors de l'évêque en ce qui concerne l'Église, il mentionne l'Eucharistie, le baptême et l'agape. L'évêque d'Antioche appelle de manière récurrente les fidèles à obéir à l'évêque au presbytérium, afin que l'assemblée de la même soumission soumis à l'évêque au presbytérium, vous soyez sanctifié en toute chose. C'est toujours des lettres aux Éphésiens. D'où l'on peut soutenir que l'autorité de l'évêque chez Ignace est un pouvoir sacramentel. Cette double obéissance illustre sans doute l'unité togolaise presbytérale avec l'évêque. Par ailleurs, la phrase déjà mentionnée de la lettre au, au Tradien, Changez, on ne peut pas parler d'Église », ne se réfère pas seulement aux évêques, mais, mais aussi aux prêtres. Il, raison, il ressort que les prêtres d'abord forment une unité, un collège indivisible, le presbytérium, et deuxièmement, qui sont indissolublement associés à l'évêque dans la direction de l'Église. Étant le sénat de l'évêque et l'entourant comme une précieuse couronne spirituelle, le presbytérium est censé détenir le pouvoir de réconcilier les pétinants sous la direction de l'évêque, comme on voit dans la lettre aux Philadelphiens. Et d'exercer aussi probablement un rôle doctrinal. C'est plutôt une euh, hypothèse. Pourquoi enfin Ignace insiste-t-il sur cette unité de prêtres Il est remarquable qu'à la contre des cas de l'évêque ou de diacre, où il n'est pas toujours cohérent avec euh, qui il représente, Ignace associe avec cohérence et, et insistance les presbytres aux apôtres. Les prêtres sont toujours le type ou l'image ou histopon à la place, du sénat des apôtres. Cette analogie entre apôtres et presbytres, tellement mise en valeur, amène Ignace à appliquer le terme presbytérium même aux apôtres, en souhaitant se réfugier dans l'évangile comme dans la chair de Jésus-Christ et dans les apôtres comme au presbytérium de l'Église. Paul Foster, qui a étudié les occurrences relatives aux apôtres dans le Corpus Ignatien, conclut que Ignace comprend principalement les apôtres comme un modèle pour le, pour, pour le rôle de l'assemblée des presbytres et est aussi comme un exemple de l'unité ecclésiale entre une communauté de croyants et la figure de proue ou euh, leader. Dans la plupart des cas, Ignace rapproche les apôtres du presbytérium, mais il faut mentionner que dans certains passages, l'évêque d'Antioche met en évidence leur signification ecclésiale. L'unité des apôtres autour du Christ constitue le modèle de l'attachement des membres de l'église locale à leur évêque, et au fond, à leur unité. Et ainsi je pense à la deuxième partie, de la synodalité épiscopale. Si la littérature ignatienne s'avère si importante pour la synodalité primitive au sein de la communauté, la question qui surgit est de savoir si ces pères pourraient nous éclairer aussi sur ce qu'on qu a appelé synodalité épiscopale. L'organisation églésiale chéniane apparaît de prime abord comme un modèle qui concerne la réalité exclusivement locale de l'Église. Faut-il alors limiter son égléologie à sa dimension locale la réponse est certainement négative. Sa conception de l'Église est sans doute à la fois locale et universelle. L'existence même de ces lettres adressées aux différentes Églises est une preuve que l'ère auteur avait au moins une conscience ecclésiale allant au-delà de la dimension locale et en même temps très large, voire universelle. De plus, Ignace est le premier à avoir appliqué à l'Église l'adjectif catholique. Cette première occurrence patristique et chrétienne, si discutait, de l'expression catholique et chrétienne, témoigne comment le christianisme primitif conçoit l'Église dans son ensemble. Certes, les lettres ignatiennes ne nous fournissent pas explicitement ou directement des informations ou des éléments théologiques sur les rapports entre les évêques. Cependant, à travers ces textes, nous constatons, constatons très clairement tout d'abord l'intérêt ou la sollicitude d'un évêque d'une église, Ignace, pour l'unité des autres églises, le rôle identique de chaque évêque au sein de, son, de sa communauté, et l'unité des évêques qui, je cite euh, euh, le Pître aux Éphésiens, établis jusqu'aux jusqu extrémités de la terre sont dans la pensée de Jésus-Christ, un euh, ici, des évêques. Sa conscience de, de l'église au niveau supralocal concerne fondamentalement des les évêques, et leur unité, comme nous le constatons dans cette phrase de la lettre aux Éphésiens. Est-ce que finalement tout ce qu'on puisse dire à partir d'Ignace sur la synodalité des évêques Il nous semble que trois idées ou éléments de l'égliseologie d'Ignace jalonneront le, développe, le développement ultérieur de la synodalité épiscopale, sans pouvoir les analyser davantage dans, dans le cadre de cet exposé, nous nous contentons d'évoquer ces trois euh, apports implicites d'Ignace euh, avant de conclure. Premier élément, l'Église locale identifiée à l'Église catholique. C'est dans le chapitre 8 de la lettre aux Mignotes qu'Ignace, ayant parlé des hérétiques qui contestent la doctrine christologique, invite les fidèles à s'attacher à leur évêque. Dans ce contexte, il écrit, là où, où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où le Christ Jésus, là l'Église catholique. L'expression catholique ecclésia demeure encore pour les 120 un problème complexe. Sans apporter le départ auquel l'interprétation de cette expression a donné lieu, il nous paraît nécessaire de, la, de rappeler son sens. Il semble qu'un accord s'établit sur le sens de l'adjectif catholique chez Ignace, qui ne peut pas signifier universel. Au sens d'une extension géographique, ou du moins pas exclusivement universelle, mais plutôt l'Église en sa totalité, à son unité et à son authenticité. Selon euh, Schoedel, suivant la même ligne, l'Église locale, Toplithos, c'est le terme technique d'Ignias, n'est pas à considérer contrairement à, mais de même que l'Église catholique. Car, dans ce contexte, il s'agit d'une l'Église entière qui résiste par nature à la division. C'est par ce sens que le terme est attesté dans les sources jusqu'à son adoption par les symboles de Nice Constantinople à 381. Concernant la comparaison entre la communauté et l'Église catholique, Ignace, dans cette phrase, vise non seulement à mettre en parallèle des deux réalités, l'une concrète plus particulière et l'autre plus générale. Impliquant en totalité, mais à les identifier. Si pour la plupart des chercheurs, une opposition entre localité et universalité chénia doit être exclue, l'interprétation d'un théologien orthodoxe éminent, jean les euh, qui est très cher, peut-être que vous savez, non seulement interdit ceci, ça veut dire une opposition, mais de plus identifie les deux dé, dimensions. Jésus lui a proposé une identification ontologique et non pas pour mot analogique entre l'Église catholique et l'Église locale. L'Église catholique et l'Église catholique, l'Église locale, pardon, et l'Église catholique en raison de la présence et en eux du Christ en intégral dans l'unique Eucharistie célébrée par l'évêque. Cette interprétation trouve certainement appui euh, sur la pensée et même des citations d'Ignace. L'institution des synodes, et ici c'est le message pour nous, sera fondée exactement sur ces principes. Pour assurer l'unité des communautés locales, on n'inventera pas un chef, un super-évêque pour cette unité, mais on va euh, inventer, si vous voulez, un synode qui assurera la communio ecclesiarum via la communio episcoparum, c'est l'expression latine qu'on utilise souvent. Le deuxième élément, l'évêque identifié à sa communauté. La double assimilation euh, des mignotes euh, 8.2, d'une part entre l'Église locale et l'Église entière et d'autre part entre le Christ et l'évêque, révèle une importance cruciale en ce qui concerne les rapports de l'évêque à sa communauté. L'une euh, union étroite et profonde, renforcée par les liens qui unit l'Eucharistie et l'évêque et qui éclairent ces passages, Conduit euh, encore Zizulas à remarquer que l'évêque est identifié à l'église locale tout entière. En réalité, euh, il partage ici cette constatation avec Camelot, et Colson et beaucoup d'autres, pour qui l'évêque est l'incarnation de son église. En effet, dans plusieurs cas, Ignace voit paradoxalement en la personne de son évêque l'église de Fès ou de Tradien. Par exemple, il écrit ceci au Tralien en sorte que je puisse contempler en lui, à l'évêque Polype, toute votre communauté, votre plifos. Alors, si tous les synodes et conciles à venir sont des réunions des, des évêques, c'est justement parce que celui-ci représente son Église locale comme un témoigne et un seigne ignache. Troisième élément, du synédrion des presbytres au synode des évêques. Le modèle ecclésiologique ignatien est associé par les théologiens à l'émergence postérieure du phénomène conciliaire. La structure ecclésiale d'Ignace est considérée par plusieurs chercheurs comme une étape primitive ou un jalon vers la formation de l'institution des synodes ou des conciles régionaux. <coughs> selon Zizulas, la conciliarité primitive au niveau de l'Église locale qu'on raconte chez Ignace ainsi que toute sa théologie sous l'articulation entre l'Eucharistie, l'évêque et l'Église, constitue la base et la condition pour le passage ultérieur à la conciliarité épiscopale des synodes. Pour cela, le synédrion de presbytres est rapproché du terme concile ou synode, qui c'est pas ce mot, eh, eh, mais c'est eh, beaucoup de complètes, Rainer ou même, Kass, ou même eh, Ratzinger, qui font ce rapprochement de synédrion, d'Ignace et Conseil au euh, Synode. Selon nous, cela ne signifie pourtant pas que les conditions de fonctionnement du Conseil de l'évêque, composé de presbytres, seront les mêmes dans le cas du Synode épiscopal à venir, et ceci pour, pour des raisons. Premièrement, les évêques partagent la même qualité ou la charge identique de l'épiscopat, dû à leur égalité. Et on n'observe pas le même type de rapport que dans la collégialité presbytérale. Deuxièmement, le synédrion de l'évêque se trouve dans le cadre de l'église locale qu'il dirige. Le synodes des évêques ne s'inscrit pas dans le cadre d'une entité ecclésiale plus large qu'il dirige collégialement, mais, comme nous le verrons ultérieurement avec Cyprien, les raison d'être est plutôt le maintien de la communion entre les communautés. Dans la pensée d'Ignace à l'instar des autres sources patristiques, bien sûr, il n'a pas un organisme supérieur propre recoupant les églises locales. Et il y a seulement une communion des églises locales. Et j'arrive à ma conclusion, j'espère que je vais pas trop retardé, qui va donner quelques perspectives égliseologiques. À l'issue de cette présentation, il est évident qu'Ignace d'Antioche n'est pas seulement le père du mono-épiscopat mais aussi le père de la synodalité foncière de l'église locale ou de l'église du court L'aspect communautaire ou communionnel de l'église étant une réalité donnée pour Ignace, il ne se réfère à la vie synodale que pour rassurer l'unité qui se trouve menacée. Grâce à sa sollicitude pour l'unité, Ignace, nous livre euh, une esquisse de la synodalité au deuxième siècle. <coughs> Son église, surtout par rapport à notre sujet, a été reçue et davantage développée par la suite par d'autres pères, euh, qu'on va voir, j'imagine, mais aussi dans les canons des conciles œcuméniques. Ignace peut nous inspirer aujourd'hui même. L'église catholique, dans le chemin d'une synodalisation qu'elle a commencé sous la direction du pape François, ainsi que mon église d'appartenance, l'église orthodoxe, qui semble honorer Ignace en théorie, mais pas toujours dans la pratique. Essayant d'éviter une lecture confessionnelle, permettez-moi des brèves remarques, parmi de nombreuses remarques possibles, sur la contribution d'Ignace à propos de deux types de, de, de, type de, de synodalités que nous avons apportées. Comment vivre d'abord la synodalité ecclésiale dans une église locale? Pour Ignace, synodalité du peuple de Dieu ne signifie pas seulement cheminer ensemble, vivre ensemble, agir ensemble, mais aussi vivre dans la concorde, la charité et l'obéissance. Ces derniers mots sonnent péniblement dans nos oreilles. Mais Ignace nous explique que l'obéissance due à l'évêque et aux prêtres, mais aussi les uns aux autres, a comme modèle l'obéissance du Fils de Dieu, le Père, à savoir une obéissance libre, guidée par l'amour. Dans le processus de consultation à vue du Synode sur la synodalité l'année prochaine, la question du rapport des fidèles au ministère revient sans cesse. Et j'imagine ce sera abordé aussi lors de notre colloque. Ignace nous rappelle que le ministère de l'évêque ou du prêtre n'est pas seulement un service de direction, mais notamment en service de l'unité. L'évêque, à l'image du Christ, réunit, unit et incorpore en lui les pithos, à savoir la multitude, la communauté. Toute la, toute la tradition chrétienne doit ignace le principe de la représentation du peuple dans les données par son évêque. Mais d'où vient la légitimité de cette représentation des chrétiens par l'évêque euh... Dans un jour contesté, Ignace répond. De l'Eucharistie. Le pouvoir de l'évêque est eucharistique et sacramentel, comme par ailleurs l'identité même de l'Église. Certes, l'évêque doit écouter, consulter, discuter avec les membres de son Église. Il n'est pas un monarque seul, mais entouré par le presbytérium, déterminé par un contexte nettement eucharistique qui est par définition relationnel. Cependant, une représentation d'une communauté par n'importe quel délégué, qui n'est pas l'évêque, signifie que cette communauté n'est pas une communauté eucharistique, et donc n'est pas une église. Cette fonction représentative de l'évêque doit aussi être approfondie pour la synodalité au niveau local, au niveau de l'église entière, qui est une communion des églises locales. Par exemple, si Vatican II, dont nous fêtons ces jours de 60 ans, renvoie souvent à l'évêque d'Antioche pour souligner l'importance du ministère épiscopal, il n'a pas tenu compte de son ecclésiologie lors de la formulation de sa doctrine sur les collèges des évêques dans le troisième chapitre de Lumen Gentium, où l'évêque est défini comme membre du collège épiscopal et non pas comme représentant d'une église locale, qui est l'église catholique. Certainement sans être toute l'église, et sans être une église autonome ou autosuffisante. Il apparaît ici la contribution de notre auteur pour la synodalité épiscopale. Pour terminer, le chemin qui va de la théorie à la pratique n'a jamais été facile. Saint-Ignace d'Antioche nous montre par sa vie et son martyr que la vie synodale n'est pas autoréférentielle. Son but est toujours de s'unir à Dieu. Le sement synodal, c'est faire route ensemble, mais c'est aussi faire route avec Dieu. Je vous remercie.